Bonjour les amis, faire les bons choix. C'est très important lorsque vous démarrez en trading, lorsque vous voulez devenir trader, c'est de choisir de quelle manière vous allez apprendre le trading. Alors vous pouvez comme certains le font essayer d'apprendre par vous-même, c'est-à-dire éventuellement de lire quelques livres, j'en ai conseillé quelques-uns sur ma chaîne YouTube. Où vous pouvez ne, ne rien lire du tout euh, comme euh, l'a fait Benoît Rousseau donc, qui m'a expliqué qu'il n'avait jamais lu aucun livre de trading et qu'il euh, n'avait jamais suivi aucune formation. Mais il a mis quand même 10 ans à trouver une méthode de trading efficace. Il y est arrivé à force de persévérance et bravo à lui donc il fait d'excellents résultats maintenant en scalping. Mais euh, il faut avoir la patience et il a perdu énormément d'argent. Il a même expliqué dans une vidéo qu'un jour il a perdu je crois 25 000 euros en, en une matinée. Et il a appelé des copains pour éviter de faire une grosse connerie tellement il était désespéré. Donc ce n'est certainement pas le chemin le plus facile si vous voulez apprendre la bourse, apprendre le trading, de, de chercher par vous-même une méthode. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur les forums et eh bien vous trouverez euh, même sur certains sites web qui parlent de bourse, vous trouverez des tas d'informations. Mais comment allez-vous faire la différence entre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quel indicateur, quelle stratégie, quelle technique, faut-il trader à court terme, à moyen terme, à long terme Ça va vous prendre des années et euh, probablement que vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous n'aurez pas la patience d'attendre des années avant d'essayer de gagner avec de l'argent réel ça veut dire que vous allez perdre des milliers voire des dizaines de milliers d'euros voire peut-être même plus. C'est arrivé à beaucoup de, de traders débutants. Alors vous allez me dire bon ben on va chercher un mentor, un coach, Là aussi bien sûr, moi c'est ce que je vous conseille mais soyez prudent, il faut faire le bon choix. Moi j'ai fait ce choix euh, il y a longtemps en 2012, j'avais commencé le trading en 2008 et j'avais cru au robot de trading euh, et donc euh, je m'étais orienté là-dessus. Je me suis dit dans le fond, euh, puisque j'avais quand même une formation d'électronicien, j'ai fait aussi des études universitaires en sciences économiques. Mais à la fin de mes études universitaires, je n'étais pas un bon trader, on n'apprend pas du tout à devenir trader euh, dans, dans, à l'université. Donc euh, il fallait apprendre de, depuis zéro. Et avec mes connaissances en, en électronique, en informatique, je me suis dit que les robots c'était probablement la bonne solution. Alors j'ai eu des contacts avec des programmeurs qui s'y connaissaient un peu, en trading et qui me fournissait des, des robots de trading que je les payais bien sûr en, en contrepartie mais je n'avais pas de connaissances suffisantes au départ pour bien juger de la pertinence de ces robots. J'en ai qui ont fonctionné de nombreux mois donc ça semblait génial mais ce que j'ignorais c'est que c'était tous des robots qui étaient des martingales et un jour ou l'autre une martingale ça explose, ça fait exploser votre, euh, votre compte donc c'est ce qui m'est arrivé. Malheureusement j'ai entraîné là-dedans quelques, quelques clients puisque je gérais de l'argent pour des personnes également qui ont perdu de l'argent et bien sûr euh, bon, ça m'a fait beaucoup de peine mais je me suis rendu compte euh, qu'il était important que je me forme au trading. Donc c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Et euh, bon j'ai cherché alors un formateur qui, qui pourrait me conduire au succès donc euh, sur le trading manuel. Alors euh, j'ai cherché, bon, j'ai trouvé un formateur qui disait avoir fait beaucoup d'études, avoir, avoir des diplômes, il était en France à l'époque, euh, maintenant il est à Dubaï, mais euh, bon je lui ai fait entièrement confiance et je me suis inscrit à cette formation qui coûtait plusieurs milliers d'euros. Et euh, donc j'étais convaincu euh, d'être là où je devais être, avec la bonne personne. Et je le soutenais, j'ai mis euh, sur internet beaucoup de messages élogieux euh, à son encontre. Et puis petit à petit je me suis rendu compte que, que je m'étais trompé de mon erreur. Et qu'en fait euh, cette personne ne savait pas trader, ne tradait jamais malgré mes, mes demandes. J'ai suivi cette formation pendant 16 mois, jamais il ne tradait en live. Je lui demandais, il disait non plus tard, plus tard et bon on n'avait pas de bons résultats. Certains ont eu par moments de bons résultats, moi j'ai participé à une compétition et, et je n'ai pas eu de bons résultats. Alors à la fin des, des 16 mois de formation il disait bon ben on peut continuer la formation en payant 4000 euros de plus. Bon là j'ai compris quand même que je m'étais fait bien arnaquer et j'ai arrêté, et là, bien sûr, j'ai voulu dénoncer cette arnaque parce que cette personne a continué pendant des années à commercialiser des formations alors que lui-même était incapable d'utiliser efficacement sa méthode de trading qu'il a enseignée, qu'il disait être la meilleure qu'on puisse trouver sur Internet. Et il continue donc à vendre ses formations il se vante même d'être devenu millionnaire. Et donc il vit à Dubaï, il roule en Porsche, euh, il fait beaucoup de vidéos, derrière lui il y a d'ailleurs un disque au mur encadré qui montre euh, qu'il qu a atteint 1 million de, de chiffre d'affaires de vente, depuis il l'a certainement dépassé. Donc en vendant ces formations qui ne vous apporteront pas la solution pour devenir un trader gagnant. Donc je vous dis faites attention parce que... Une personne comme ça ne sait pas trader, donc elle ne vous amènera jamais à un niveau qui, qui vous permettra d'être gagnant en trading. Donc ça vous devez bien vous rendre compte de ça, les seules personnes qui peuvent vous amener à apprendre une méthode efficace ce sont des personnes qui tradent en live. Alors oui cette personne a fait 2-3 vidéos où il montre qu'il tradent en live, il a même euh, tradé en live devant 85 personnes euh, à Dubaï. Je ne vais pas citer son nom sinon il va encore m'accuser de, de diffamation mais euh, vous pouvez chercher sur internet, il y a d'autres témoignages de personnes qui expliquent comment, comment il agit et en fait c'est juste un gars qui fait du marketing, qui vend des formations, qui s'enrichit de cette manière-là mais il ne sait pas trader. Donc faites attention, il faut faire le bon choix, il faut trouver des gens qui traitent en live devant vous. Depuis lors moi je me suis amélioré heureusement, j'ai euh, acquis d'autres formations, j'ai acquis d'autres connaissances par moi-même, je vends moi aussi des, des formations depuis euh, bientôt 6 ans et je trade en live, euh, dans mes vidéos vous me voyez trader en live. Alors il y a encore d'autres euh, d'autres personnes qui tradent en live euh, même toute la journée. Je suis tous les matins à 6h30 euh, dans une salle de trading avec d'autres traders. Certains ont suivi les mêmes formations que moi précédemment et on rigole bien. Bon, on rigole un peu jaune parce que quand même euh, s'être fait avoir de cette manière-là, euh, ce n'est pas très glorieux mais il faut dire que la personne en question est, est très convaincante, très dynamique. Elle, elle met en avant ses, ses diplômes comme si les diplômes étaient une garantie de devenir un bon trader. Il n'y a aucune école qui vous donne des diplômes et qui vous garantit de devenir un bon trader. Donc ça vous devez bien être conscient de ça. Donc euh, méfiez-vous de ce genre de choses. J'ai beaucoup d'étudiants euh, qui sont venus à mes formations et qui ont, euh, qui ont suivi cette formation, qui ont fait confiance comme moi à ce coach en trading euh, il y a des années. Et bon euh, je reçois des emails, je reçois des commentaires euh, suite à mes vidéos et qui confirment qu'ils ont exactement la même opinion que moi. Donc faire confiance aveuglément à quelqu'un qui vous dit que, que lui il est honnête, que lui il ne fait pas comme les autres, il m'a même accusé plusieurs fois d'être un escroc notoire. <rire> C'est sa technique quoi, il va dire que lui il est clean, qu'il peut se regarder dans le miroir, euh, qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut lui faire confiance, euh, qu'il est, qu est millionnaire mais il ne va jamais vous dire qu'il est devenu millionnaire en, en faisant du trading, en gagnant la bourse. Hein. Il élude toujours euh, les réponses quand on lui pose la question euh, à ce niveau-là. Donc euh, méfiez-vous, faites attention, Faites un bon choix de, de coach. Moi, je vous conseille de suivre des coachs, de suivre des formations, que ce soit mes formations ou d'autres formations, mais faites le bon choix et j'espère que vous ne ferez pas la même erreur que moi, que vous tomberez vraiment directement sur un bon coach qui vous apprendra à progresser. Donc, euh, c'est très important. Essayez de suivre des formations. Mais ne prenez pas n'importe quelle formation, ne suivez pas n'importe quelle personne parce qu'il est dynamique, qui, qui, qui fait beaucoup de vidéos, qui crie, etc., euh, hein, euh, qui dit ⁇ likez mes vidéos, euh, euh, tout va bien euh, ⁇ Vous voyez, voyez peut-être ce, ce que je veux dire. Donc il y, a, il, y a, il y a pas mal de vidéos. Cette personne, il a actuellement 200, 290 abonnés à sa chaîne YouTube. Donc euh, voilà, il faut, faut quand même être perspicace, ne pas foncer, euh, foncer quand vous voyez une personne comme ça. Réfléchissez, essayez d'avoir des témoignages. Moi depuis que, que j'ai suivi cette formation et que j'ai des contacts avec d'autres traders, des traders professionnels donc, euh, qui eux gagnent de l'argent, euh, qui traitent tous les jours comme moi, on rigole bien hein, quand on parle de ce coach-là, on sait tous, qu'il ne sait pas trader, qu'il n'a jamais tradé. J'ai fait une, une vidéo tout récemment où je montrais qu'il avait gagné 534 euros euh, en 7 minutes alors que lui il critique le scalping. Mais vous ne verrez aucune vidéo de lui qui fait du, du, du day trading. Donc il a, il a fait trois vidéos où il montre du scalping alors qu'il dit qu'il ne faut pas faire de scalping. Donc ça c'est assez paradoxal mais ça vous, vous explique quand même. Le, le paradoxe, les contradictions dans les discours de, de ce gars-là et que vous ne pouvez absolument pas faire confiance à, à une personne comme ça. Donc soyez intelligent, faites attention, ne commettez pas la même erreur que moi. Si vous la commettez je ne vais pas vous blâmer parce que je l'ai commise moi-même. Donc on, on fait confiance à quelqu'un et puis après c'est après plusieurs mois qu'on se rend compte de l'erreur qu'on a faite. Mais euh, il faut être prudent, si vous avez compris euh, donc mon message, ben j'espère que vous éviterez de faire la même erreur que moi et soyez perspicace dans le type de formation. Il faut absolument que ce soit quelqu'un qui trade en live, qui vous montre comment il fait ses trades, qui vous explique pourquoi il fait ses trades. Alors là, vous allez apprendre et vous pourrez apprendre rapidement et devenir peut-être un jour un, un trader gagnant. Euh, évidemment, si on vous montre en live euh, tous les jours comment, comment faire, vous irez beaucoup plus vite que si vous avez des, des formations euh, comme, euh, comme vend ce type qui, qui, qui se vendent d'avoir 1000 heures de vidéos qui sont. c'est que de la théorie, hein. vous verrez simplement des, des, des explications théoriques euh, en rapport avec les bouquins qui qu'il a écrit et il dit que ce sont des best-sellers, forcément bon, un, des livres avec un bon titre dans ce domaine-là ça se vend bien mais ça ne va pas vous amener euh, au succès ça je vous, je vous le garantis. Euh, donc faites attention, soyez prudent, cherchez plutôt des formations qui vous amènent à voir des trades concrets tous les jours et qu'on vous explique pourquoi on prend ces trades, pourquoi euh, vous devenez gagnant ou perdant sur un trade, les erreurs à ne pas commettre et c'est comme ça que vous progresserez et que vous pourrez peut-être un jour vivre du trading. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, likez-la, partagez-la euh, si vous le pouvez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est très difficile euh, d'expliquer aux gens euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans de ce coach, je l'ai été moi-même pendant, pendant des mois jusqu'à ce que je me réveille, que je me rende compte quand même de, de l'erreur que j'avais commise. Donc j'espère que vous ne commettrez pas cette erreur et que ma vidéo vous aidera à faire le bon choix. Voilà j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos, à très bientôt, au revoir.